J'ai hâte de vous présenter le premier atelier qu'on organise uniquement pour les coachs. Euh, un atelier où on va vous aider à créer non pas une, non pas deux, mais trois offres irrésistibles premium. Et j'insiste sur le mot premium. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir dans un premier temps comment créer une offre euh, d'accompagnement individuel que vous pourrez vendre entre 1000 et 5000 euros. Cette offre-là, l'idée c'est que le lendemain de l'atelier, vous puissiez la vendre. Ça c'est top, c'est génial et ce que je voulais faire de plus durant cet atelier, c'est aussi prendre du temps à vous aider à créer un accompagnement de groupe. Cet accompagnement de groupe, soit vous êtes déjà avancé et vous pourrez le mettre en place dans les jours et les semaines à venir, soit vous êtes moins avancé et ça vous permettra d'anticiper l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire euh, bah, En fait, je vais vous présenter comment nous, on a créé un business à six chiffres dans un programme d'accompagnement, j'insiste, ce n'est pas de la formation en ligne, on parle d'accompagnement où il y a du coaching, où il y a du suivi et comment on peut créer cette offre qu'on peut vendre entre 2 000 et 10 000 euros. Donc, on vous délivrera aussi nos propres euh, secret. Et dans un troisième temps, vous en avez jamais entendu parler, j'en ai vraiment jamais vraiment parlé, mais une offre de mentorat que vous pouvez vendre entre 5000 et 100 000 euros. Euh, J'ai fait euh, plus de 40, 30 000, 40 000 euros rien qu'en vendant du mentorat qui n'est même pas un programme que j'annonce comme ça. Et je vous présenterai comment structurer une offre mentorat. Et ça, ce sera plus avancé, mais peut-être que vous êtes déjà prêts et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ces trois modules, coaching individuel, coaching de groupe, offre de mentorat, je vais tout vous donner. Euh, vous, aurez un, vous allez repartir avec un document écrit, euh, un papier, où vous aurez vos offres et vous allez pouvoir mettre ça en application. J'ai décidé de faire un groupe de 25 personnes grand maximum parce que je ne veux pas qu'on soit trop pour que je puisse vraiment passer du temps avec vous, être au-dessus de votre épaule et de vous conseiller vraiment de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes intéressé, prenez votre place, il n'y a que 25 places, clairement, c'est tout, la salle ne peut pas contenir plus de personnes, en réalité si, mais c'est juste que je ne veux pas, donc si ça vous intéresse, j'ai hâte de vous rencontrer, peut-être faire votre connaissance, pour la première fois, il y aura un temps d'échange, de networking, euh, on va pouvoir faire connaissance, et ça pour moi, c'est hyper important que vous puissiez créer des liens pour pouvoir continuer à travailler ensemble éventuellement plus tard, donc voilà, si ça vous intéresse, euh, ce sera, toutes les infos pratiques sont en dessous de cette vidéo, et j'ai hâte de vous pour cette euh, demi-journée d'atelier spécialisé euh, sur l'offre irrésistible.